j'espère qu'il n'y a pas personne qui... <rire> qui regarde la vidéo qui, qui... dans ma famille. Si vous êtes dans ma famille, regardez pas la vidéo! Ok? Il y a des cadeaux là-dedans. Ça <rire> on se fait tout le temps dire qu'on peut pas offrir de parfum en cadeau, mais c'est pas vrai, ça, on peut en offrir, c'est juste qu'il faut savoir comment l'offrir. Avant que je continue la vidéo, je sais que plusieurs d'entre vous se demandaient en ce moment « Mais qu'est-ce qu'elle a changé? » D'après vous, qu'est-ce que j'ai changé? Évidemment mes cheveux. <rire> fait que je suis revenue avec un genre de ombré euh, vraiment, vraiment, vraiment naturel. Je sais pas si on le voit bien par exemple à la caméra, mais j'ai mes, mes pointes euh, qui sont vraiment, vraiment plus pâles. on le voit pas super bien à la caméra. Puis en fait, comment qu'on le fait, c'est que vous savez, avant j'avais un ombré qui était naturel, donc j'avais mes cheveux naturels puis j'avais le reste de ma couleur euh, qui était blonde. Euh, puis vous me demandez souvent là, qui faisait mon ombré, je vais vous le dire, c'est Isabelle Coiffeur, c'est la propriétaire Isabelle qui fait euh, mes cheveux, puis euh, donc c'est ça, j'avais vraiment un ombré puis j'avais mille questions là-dessus. Je l'aimais beaucoup, mais à un moment donné cette année, fait que j'ai refait des mèches jusqu'à la euh, racine. Fait que Ça c'est toutes mes dernières vidéos, vous allez voir là, puis j'avais même un ombré qui recommençait recommencé naturel à se faire. Mais là, j'avais envie pour l'hiver de refoncir un petit peu mes cheveux et principalement parce que... Mon dieu, il va y avoir combien d'affaires dans cette vidéo-là! Principalement, je vais, je vais le dire officiellement, je pars étudier en Californie dès janvier. N inquiétez vous pas, je continue mes vidéos là-bas. Euh, J'amène ma caméra, ça va être super le fun, je vais vous faire visiter la Californie avec moi. Donc je m'en vais finir mon bac là-bas et puis j'aurai pas nécessairement d'argent et non plus la confiance pour faire mes cheveux là-bas. Donc, j'ai demandé qu'elle me refasse ma couleur naturelle à peu près jusqu'ici. Et puis, on a fait un petit dégradé entre euh, mon blond que j'avais dernièrement et puis la nouvelle couleur. Donc, ça a donné quelque chose comme ça. Je sais pas si vous pouvez vraiment bien voir parce que moi, la caméra, je le vois pas super bien. Mais euh, on a fait une émulsion, ça s'appelle, après... Euh, après mon, euh, ma teinture dans le fond. Ça veut dire qu'on fait comme un shampoing avec la couleur. Donc ça l'a délavé dans mes pointes, puis c'est devenu un peu plus foncé parce que j'étais vraiment plus blonde, j'avais du blond blanc aux pointes. Et puis oui, j'ai coupé mes cheveux de beaucoup, j'ai coupé mes cheveux de 4 pouces, donc ils sont super en santé. Je suis vraiment contente, là. je suis prête à partir en Californie. Donc c'était juste comme euh, une parenthèse aux vidéos parfums. Euh, si vous voulez que je vous explique plus sur mes cheveux, mais je pense que je l'ai vraiment fait. Je vais toujours m'écrire dans la barre de commentaires, mais bon, bref, vous me direz si, euh, si vous aimez ça. Moi, euh, je trouve ça vraiment pratique. Puis je sèche pas mes cheveux au sèche pas non plus. Je mets pas de produit, fait qu'ils vont me rester super ensemble. Bon, ok, on va aller jumper dans euh, ma capsule pour parfum. Alors, comment est-ce qu'on offre un parfum en cadeau Premièrement, il faut savoir à qui est-ce qu'on l'offre. Si on connaît la personne, il va falloir poser des questions, c'est savoir ce qu'elle porte en ce moment, ce qu'elle aime, puis ce qu'elle aime pas surtout, parce qu'on veut pas y offrir quelque chose qu'elle aime pas. Fait qu'après que vous allez avoir su ce qu'elle porte puis ce qu'elle n'aime pas, on va éliminer tout ce qu'on sait qu'elle aime pas. Donc, si elle n'aime pas, par exemple, le patchouli, ben, c'est sûr qu'on va se renseigner sur les parfums qu'on veut acheter puis on va pas prendre quelque chose qui a du patchouli dedans. Toutefois, les parfums sont un petit peu trop dispendieux. Euh, vous pouvez toujours... Il y, y a une gamme complète là, de parfums. Il y a des huiles, il y a des crèmes pour le corps, il y a des brunes. Puis ça, souvent, c'est vraiment, vraiment moins cher. Puis, ça, si elle a, par exemple, déjà un parfum, mettons qu'elle a le nouveau Burberry, ok? Mettons qu'elle a le nouveau Burberry, My Burberry, ben dans la gamme, il y a la crème, donc vous pouvez offrir la crème qui est à moitié prix déjà du parfum, puis ce que ça va faire, c'est que ça va lui faire durer son parfum plus longtemps. Donc c'est un produit qui est complémentaire, c'est toujours le fun à avoir parce que souvent on ne se l'achète pas, mais les gens qui nous l'offrent, ben ça fait qu'on va porter notre parfum plus longtemps durant la journée parce qu'une peau bien hydratée va porter le parfum beaucoup plus longtemps dans la journée qu'une peau qui est sèche. Quand vous allez essayer les parfums, vous essayez 2-3 parfums maximum. Assurez-vous d'avoir quelqu'un qui vous écoute, euh, une conseillère qui vous écoute bien, qui va pas vous faire sentir 14 000 parfums, puis qui va vous dire comme raison « Oui, mais c'est pas grave, on va vous faire sentir du café ». Ok, le café, ça va aider entre vos 2-3 parfums, mais à un moment donné, votre nez va être plein d'odeurs, vous allez plus ressentir les bonnes choses. Donc, il faut vraiment s'assurer de prendre 2 trois parfums, questionner avant de les essayer, demander c'est quoi qu'il y a à l'intérieur, euh, quel genre de personne va porter ça, euh, est-ce que c'est un parfum qui fait peut-être plus été, peut-être plus hiver, il y a des parfums aussi qui font tout le long de l'année. Assurez-vous en premier de bien cibler, puis prenez-en trois. Si après les trois, vous n'êtes pas sûr, revenez. Je sais pas, allez vous promener au pire, ou revenez euh, le lendemain pour essayer trois nouveaux parfums, puis ensuite faites votre choix, parce qu'on veut pas avoir le nez plein d'odeurs, puis être tout mélangé. Là. Dernière chose, n'oubliez pas que ce parfum-là, ben, il est pour quelqu'un d'autre, il est pas pour vous. Choisissez-le pas pour vous, allez-y pas dans vos goûts, allez-y dans ce qui ferait plaisir à l'autre personne. C'est ça qui est vraiment important, vous offrez dans le fond euh, un cadeau qu'elle va porter à tous les jours qui va lui faire penser à vous. Fait faut pas que ça sente vous, faut que ça sente pour elle, mais qu'elle va penser à vous. <rire> je vais vous parler un petit peu de mes parfums en ce moment. Bon, comme je vous dis, j'en ai <rire> vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... J'en ai 37! <rire> j'en ai beaucoup! Euh, ça a été une passion pour moi pendant que je travaillais dans les cosmétiques. Ça sent bon C'est une personnalité. J'en ai plusieurs, sauf que j'en ai quelques-uns qui sentent vraiment moi, je trouve. Par exemple, il y a des parfums d'été et il y a des parfums d'hiver. Les parfums euh, d'hiver, pour moi, c'est les parfums qui sont chauds, euh, qui ont souvent ils ont de la vanille à l'intérieur, c'est très sensuel comme parfum. Euh, lui que je porte tout le temps, tout le temps, tout le temps, depuis des années, c'est le Armani Celui-là, pour moi, c'est vraiment un parfum sensuel. Je le porte en hiver, mais surtout de soir, à moins que je me sente un peu euh, caliente. <rire> Là, je vais, <rire> je vais le porter. Sinon, dans mes parfums de tous les jours, c'est Chanel Chance eau fraîche, lui je peux le porter 365 jours par année. J'aime le porter l'hiver aussi, même s'il est super frais, en temps normal on dit que les parfums qui sont euh, agrumés ou qui vont euh, être aquatiques, on va les porter plus l'été, mais celui-là, moi... Euh, j'ai tellement de compliments avec. Honnêtement, c'est le parfum que j'ai le plus de compliments avec. <rire> Cela, je l'adore. Il euh, y a de la bergamote à l'intérieur, il euh, y a des, beaucoup de citron, j'aime beaucoup ça, c'est vraiment très frais. Euh, c'est un parfum à aller sentir, mais en même temps, je ne voulais pas trop en parler parce que je veux pas que tout le monde l'aille. Mais bon, bref, vous irez le sentir, vous irez voir. Ensuite, un autre d'hiver que je porte depuis, mon dieu, depuis que j'ai 16 ans, vous allez rire, vous l'avez sûrement à la maison, c'est le Fantasy Britney Spears. Pour moi, ça, ça sent vraiment bon, mais pour moi, ça sent le ski. Peut-être parce qu'avant, j'habitais, justement, près d'une montagne de ski, j'allais toujours en ski, je mettais toujours ce parfum-là avant d'y aller. Fait que pour moi, ça me rappelle l'hiver, puis il est très gourmand, là, il y a de la vanille aussi à l'intérieur. c'est un parfum qui coûte vraiment pas cher, il faut l'avoir à 19$ chez Farmapri maintenant. Euh, quoi d'autre? Euh, un autre que c'est un must-have, sûrement beaucoup d'entre vous aussi l'avez, c'est le Dolce Gabbana, euh, le light blue. Celui-là, moi je le porte en combinaison. Attendez, je vais vous montrer. Donc, c'est ça. Celui-là, je le porte en combinaison. Je mets lui sur ma peau, puis je mets celui-là dans mes cheveux. Euh, ça, c'est juste une brune. Euh, une brune? Brune? Brune? Bon, en tout cas, un spray de euh, Victoria's Secret, le Pure Seduction, j'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos. Euh, ça aussi, c'est un must-have pour moi, ça sent juste trop bon avec n'importe quel parfum. Euh, je peux pas le décrire, ils disent que c'est à la prune rouge et fraisia, mais je les ai tous sentis les Victoria's Secret, puis je reviens toujours toujours toujours à lui, puis je pense que ça se vend comme 11$, ça, fait que ça vaut vraiment la peine. Ça aussi, c'est un beau cadeau, hein, dans le bas de Noël, là. Ça sent super bon à ouais, sa meilleure amie. C'est pas cher, puis ça sent super bon. Un autre euh, favori, celui-là, ça fait deux ans que je veux vous en parler. Un an et demi Ouais, un an et demi. Parce que je veux faire une capsule cet été, puis je veux le mettre à l'intérieur. Mais à chaque année, la capsule, je la repousse. Je sais pas pourquoi. Je vais peut-être la faire en Californie. Ça, il va avoir du soleil, ça va, être, ça va rentrer dans ma thématique. En tout cas, bon, bref. C'est le Vanille Coco de euh, Comptoir Sud Pacifique. Oh! Mmh. Okay. Pour les amateurs de coco, il faut que vous ayez, vous achetiez ça, ça n'a aucun sens comment ça sent bon. Euh, après ça, ça c'est mon dernier chouchou, je capote dessus. Euh, on a été dans un événement, euh, Clarence, euh, les filles de YouTube et moi, puis euh, Madame Bonheur elle va pouvoir vous le dire à quel point j'en étais gaga. C'est le éclat, Ouh, on voit-tu bien, éclat d'herpège euh, de l'an 20, ça sent... Jambon, faut pas que je le casse, je vais mourir sinon. Ça c'est mon nouveau que je porte à tout, tout, tous les jours. J'en mets le matin avant de partir à l'école et j'en remets en revenant. C'est à quel point je l'aime euh, Pour moi, ce parfum là, euh, ça va être un parfum, je pense 365 jours par année dans le même style que mon Chanel parce que c'est les mêmes notes. Il y a du citron aussi à l'intérieur. Je vais vous dire plus précisément, mais quoi que je me l'ai noté. Il y a de la feuille de citron de Cécile. Il y a du lilas à l'intérieur, mais ça sent pas vraiment lilas. Pour vrai, je sens pas lilas. Ça sent juste vraiment doux. Il y a de la fleur de pêchier. J'adore les parfums qui ont de la pêche à l'intérieur. Ça sent tellement bon. Euh, il y a du thé vert. Il y a de la pivoine rouge. Euh, du cèdre blanc. À l'intérieur, c'est un petit côté boisé, mais on le sent pas vraiment beaucoup. Celui-là, il est plus en note de fond, ça veut dire à la fin de la journée, on va plus sentir ça. Ok, juste je suis Moi Je m'en remets. Oh, ça sent trop bon. Puis ça fait quoi, une semaine je l'ai, puis il a déjà commencé à descendre, puis je suis comme non! Puis celui-là, il est 130$ pour un 100ml. Puis ça moi, je le donnerais pas en cadeau, honnêtement. Je le demanderai en cadeau. <rire> ça sent trop bon. Si vous passez dans une... Euh, par exemple, près d'un labais. Sneaker dans le labé, puis aller, aller juste le sentir. Ça sent juste trop, trop bon. Ça vaut vraiment la peine d'aller euh, faire un détour. Puis après ça aussi, euh, après les parfums, tout ça, euh, y a, comme je vous disais, il y a toujours d'autres produits qui peuvent se donner. Par exemple, euh, Swarovski ont fait un parfum dans un petit bijou comme ça. Euh, je veux pas l'ouvrir parce que c'est un cadeau. J'espère qu'il n'y a pas personne qui... <rire> qui regarde la vidéo qui... qui... Dans ma famille, là. Si vous êtes dans ma famille, regardez pas la vidéo. Ok? Il y a des cadeaux là-dedans. <rire> fait que c'est ça. Celui-là, dans le fond, c'est un bijou. Puis à l'intérieur, il y a un parfum solide. Ce qui veut dire que vous portez le bijou, vous l'ouvrez. Vous allez le réchauffer là, comme un gloss puis vous allez l'appliquer puis ça, ça va sentir. Dans le Swarovski que je viens de vous montrer, il y a du pamplemousse puis du litchi. Fait que pour les amatrices de litchi, là, ça sent super bon puis euh, c'est très doux, c'est fruité. Fait que ça peut être intéressant. Ça aussi c'est un cadeau. Pour que mes amis regardent. Il y a <rire> euh, les grandes crèmes. Le ben pot est tellement beau, j'aurais tellement voulu vous le montrer comme ça, c'est comme une grosse étoile brillante euh, Puis c'est un parfum de corps fait dans le fond ça sent aussi fort que le parfum celui-là, mais il est en crème il est hydratant euh, Puis le Angel, ça sent le chocolat, c'est très euh, c'est très euh, chaleureux comme parfum, euh, une belle brune là, qui porte ça, là, super là, ça marche vraiment ensemble Puis ça c'est vraiment bizarre, j'ai comme un préjugé ces parfums, c'est comme pour moi quand je sens un parfum, je vois une, une couleur de cheveux. Je sais pas pourquoi. C'est comme celui-là, je... je verrais pas tant une blonde avec, mais... Ben oui, en même temps, mais ça dépend quel genre de blonde. C'est soit genre une blonde sophistiquée. Tandis que la brune, c'est comme... Wow! c'est comme félin, c'est chaud. Je sais pas si ça va bien avec le parfum. Euh... Pour les hommes maintenant, je vais vous montrer c'est quoi. J'ai pas beaucoup de parfums d'hommes parce que c'est des parfums à mon chum. Il ben, y en a quand même beaucoup pour un gars, là. mais un parfum, ça s'offre bien à son chum ou à son papa. Par exemple, papa, Azaro pour homme, le régulier. Toutes les papas l'aiment. Il n'y a pas un papa qui ne l'aime pas. Puis Azaro vient de sortir aussi euh, un nouveau parfum qui est plus aquatique, donc qui est plus doux. Euh, Celui-là, ben, ça va bien pour les papas blonds ou euh, les papas qui font des sports aquatiques, les très sportifs, euh, qui est un peu moins habillé complet par exemple. Celui-là va aller à tous les papas aussi, mais je vois plus un monsieur habillé avec un chandail de laine ou euh, euh, avec un complet, je sais pas. C est, c est, pour moi, c'est comme je vous dis, j'ai des préjugés avec les parfums, c'est épouvantable. Um, donc Burberry Sport pour hommes, ça c'est un des parfums que j'ai acheté à mon chum. Je suis capote dessus, ça sent juste trop bon, ça sent le mal That's it. <rire> Ça sent juste vraiment bon, ça c'est pas trop fort, c'est bon pour les sportifs. Euh, J'en ai plusieurs que des coups de cœur, mais je vous dirais que ça, il n'y a rien à faire. Je vais toujours y revenir. Celui-là, c'est le Mont Blanc. Il euh, coûte vraiment pas cher, puis il est débile. Il sent juste trop bon. Puis j'ai fait sentir justement. Euh, je pensais à Laurie, à, à, à, puis à Madame Bonheur aussi, euh, qui j'ai fait sentir ça, ça à Val, je pense, aussi. Euh, puis ils ont fait, ils étaient vraiment d'accord, ils ont fait comme, euh, ok, ça sent vraiment bon. J'étais comme, ouais, ça là c'est vraiment un lui préféré. Puis le polo black, pour moi, c'est juste, peut pas être un gars, puis être sexy, puis pas avoir ça dans ta garde-robe de parfum. Impossible. Hey, Il y a euh, l'homme d'Yves Saint-Laurent, très soirée, je trouve. Euh, un gars avec une belle gueule en complet. Ben sexy. Celui-là. Puis le Nautica Voyage, ben c'est vraiment, vraiment aquatique. C'est doux, sportif. Quelqu'un qui a la peau pâle, c'est génial. Un roux, un blond, je trouve ça super, ça. Encore une fois, moi, il mes préjugés de cheveux. Alors, c'est ce qui met fin à ma capsule parfum. Elle va avoir été longue, je pense, parce que j'avais bien des choses à dire. puis mes cheveux ont pris une bonne partie. Mais euh, ben j'espère que ça va vous avoir aidé. Si vous avez des, des questions concernant les parfums, n'hésitez pas. J'ai vraiment quand même une grande connaissance. Je dis ça en toute modestie, là, mais j'ai une grande connaissance en parfum. N'hésitez surtout pas à me poser des questions. Euh, puis comme je vous dis, ça s'offre un parfum en cadeau. Fait que n'hésitez pas, allez-y. Puis si un parfum c'est trop cher, il y a d'autres produits à côté qui peuvent aller avec les parfums. Alors, euh, je tout ça pour le magasinage de Noël. Puis on se revoit lors d'une prochaine vidéo. Salut!